Chers traders et investisseurs, jeudi 2 avril, bonjour Alors c'est très intéressant ce qu'ont fait les marchés ce matin. Alors que les marchés américains ont clôturé en forte baisse aux alentours de 4% hier soir, les marchés européens, quant à eux, sont en hausse d'un peu moins de 1% ce matin. Alors, bien évidemment cela ne signifie rien de la clôture de ce soir Surtout avec le chiffre hebdomadaire du chômage que nous attendons à 14h30 et qui va être bien évidemment crucial. Nous sommes encore dans le trading range dont j'ai parlé hier. Mais si nous cassons à la baisse les 9350 sur le DAX, nous pourrions retourner voir les plus bas. C'est-à-dire autour de 8000 points, voire pire. Mais le pire n'est jamais sûr. Qui vivra verra. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin de nouveau un strike, avec 7 trades gagnants sur 7 accompagnés de 5 médailles, espérons un après-midi aussi prolifique. Nous vous souhaitons bien évidemment toujours pas de position swing trading, uniquement du day trading, pour lesquels vous êtes de plus en plus nombreux. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.